Chers traders et investisseurs, vendredi 14 juin, bonjour. Écoutez, il n'y a pas de grand changement ce matin par rapport à hier. D'ailleurs, on observe bien les marchés, en particulier le DAX. Euh, depuis une semaine, on observe effectivement une dérive latérale des cours. Et euh, de ce fait, les marchés européens semblent avoir trouvé une zone d'équilibre autour de, des cours actuels c'est-à-dire euh, 12100 sur le, sur le DAX, en attendant une nouvelle source d'inspiration, comme nous l'avons déjà d'ailleurs dit cette semaine euh, lors de notre commentaire. De nouveau, la clôture de New York pourra nous donner des signes pour les jours à venir, ou pas, si elle reste stable. En fait, cette dérive latérale des cours pourrait bien perdurer peut-être jusqu'au G20 à la fin du mois. Nous verrons bien. En tout cas, donc, les marchés sont calmes. Ce matin, la journée fut relativement calme, mais néanmoins prolifique pour nous. Nous avons réalisé trois trades gagnants sur 3, ayant généré deux médailles. Nous vous souhaitons à tous un très bon week-end de très bons trades. Et à lundi.